comme vous allez le voir ici, juste pour vous montrer, je vais vous montrer quelques vidéos. Ici, regardez bien la date. Il y a de cela un an, un an et demi, quand je parlais des crypto-tables, le bitcoin était à 9560 dollars. Regardez bien, suivez mon regard sur le curseur. Alors, cette année-ci, une fois de plus, il y a trois mois environ, je parlais des crypto-tables. Je vous montrais comment faire un retrait dans crypto-tables. Le Bitcoin était à 32 900 dollars environ. Donc, aujourd'hui, là, regardez, j'étais à combien là? J'étais à un total de gains de 79 dollars. Aujourd'hui, non, pas déjà aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a trois jours, le Bitcoin étant à 60 000... Il euh, était à combien? Il était à combien là? Il était à 57? Ok, il y a... Non, là, oui, il y a, il y a trois jours vous allez voir que là, je suis à 44 dollars de de miner, non gain disponible parce que j'ai déjà fait le retrait. Donc, venons ici aujourd'hui pour voir mon tableau. Vous voyez, le Bitcoin aujourd'hui, il est à 62 000 dollars. Vous voyez que j'ai déjà miné au total pratiquement 200 dollars. Donc, en trois mois... J'ai déjà miné 200 dollars. Donc, j'ai gagné déjà 200 dollars sans avoir dépensé un seul centime juste en utilisant le navigateur Crypto CryptoTab. Donc, CryptoTab, là, c'est le navigateur qui vous permet euh, de gagner des bitcoins juste, parce, juste en l'utilisant. Tout simplement. Il n'y a rien de difficile dedans. Donc... Quand on va dire miner, le minage c'est comme cultiver en fait. Donc quand on parle de miner le bitcoin, c'est comme cultiver le bitcoin. Vous voyez un peu, bon comment obtenir des bitcoins sans investir, sans effort, voilà. Mais il y a un seul effort que je vais vous dire que vous allez fournir. Bien entendu, l'effort c'est de parler des crypto tab, parce que pour gagner rapidement avec crypto tab, il faut avoir ce qu'on appelle un réseau de minage. Et c'est grâce à votre réseau de minage que vous allez vous faire des gains. Alors, ici, vous pouvez voir euh, comment... Vous pouvez voir là... Vous pouvez calculer vos revenus, en fait. Vous pouvez, là, vous avez le calculateur de revenus des CryptoTab. Donc, ici, on va se dire quoi Si vous invitez... Vous, ici, en fait, c'est pour estimer vos gains. Si vous invitez, par exemple, 5 personnes, et que les 5 personnes ont invité 5 personnes, mettons même 5 personnes, c'est beaucoup... Vous êtes quelqu'un qui n'invite presque personne. Donc, les cinq personnes ont invité 2 personnes, chacune. Calculons vos revenus. Donc, tout simplement, vous pouvez voir environ combien vous gagnez. Vous voyez un peu combien est estimé vos gains, combien sont estimés vos gains. Donc, moi, par exemple, si j'invite 5 personnes qui inviteront 5 personnes autres, voilà ce que ça donne quand tout le monde mine. Donc, regardez un peu combien vous pouvez gagner jusqu'à 40 dollars que vous pouvez gagner avec CryptoTab sans dépenser un seul radis. Voilà. Alors, comment ça marche Il suffira simplement pour vous d'installer le navigateur CryptoTab Et pour l'installer tout simplement, les amis, vous allez cliquer sur le lien en description de la vidéo. Donc, suivez simplement euh, le regard du curseur. Suivez mon curseur. Donc, vous cliquez, pour ceux-là qui ont du mal à souvent voir les descriptions des vidéos, c'est comme vous pouvez le voir, là, voici une, une de mes vidéos. Alors, cliquez le lien en description, Je revient à cliquer ici. Ou alors, appuyer sur le plus, là, pour voir les détails qui sont dans la, la description. Pour ceux-là qui ne savent pas le faire, voilà, comment ça se fait. Voilà. Et donc, euh, aussi pour ceux-là qui aiment partager les vidéos, qui n'ont pas le temps de tourner des vidéos qui aimeraient partager mes vidéos sur leur chaîne YouTube, sachez que c'est gratuit. Voilà, mes vidéos sont en licence libre. Vous pouvez les réutiliser autant que vous voulez, tant que vous ne les vendez pas, bien sûr. <rire> voilà, donc, vous voyez là qu'en quelques mois, vous ne pas dire en seulement trois mois, j'ai déjà fait 104, Euh, je vais dire 200 dollars parce que c'est le Bitcoin qui change là. J'ai déjà fait 200 dollars de gains. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez certainement tomber sur une page comme celle-ci. Voilà, où on va vous demander simplement de télécharger. Voilà, vous allez télécharger le navigateur CryptoTap. Venez, vous cliquez sur télécharger. Si vous êtes euh, sur Play Store ou euh, euh, mobile, allez sur Play Store et téléchargez la version mobile. Donc, même si vous êtes sur votre ordinateur, cliquez simplement sur télécharger. Et installé quand c'est fait vous venez tout simplement au niveau de votre page d'accueil et vous activez le minage voici les, les, les différentes vitesses de minage la, la, la vitesse de minage ici en fait et vous en avez plusieurs donc en fonction de votre processeur de, de, de la de votre machine la puissance de votre machine activez mettez régler la vitesse de minage comme vous pouvez le voir elle est réglable moi je peux la mettre je préfère la mettre en max parce que j'ai un pc capable de miner rapidement voilà donc les amis là vous voyez comment vous pouvez gagner voilà je viens de vous montrer comment vous pouvez vous faire aussi vos 1000 francs par jour sans rien dépenser il suffit juste de ne pas être chiche Partager, parler des crypto-tables, demandez à vos fioles, demander à vos connaissances, à vos amis, aux membres de vos familles d'utiliser dorénavant crypto-tables. Envoyez-leur votre lien et formez votre petit réseau de minage et commencez à gagner 1000 francs par jour sans rien faire. Voilà, il suffit juste. Donc, en fait, Internet vous paye. Vous voyez, c'est tellement merveilleux. D'utiliser un navigateur et qui vous donne, qui, qui, qui, qui rentabilise l'argent que vous avez dépensé pour vos méga. Au moins, vous n'achèterez plus les méga juste pour WhatsApp gratuitement. Donc voilà, WhatsApp pour gagner de l'argent. Faites de votre internet euh, une source de revenus passive ou permanente. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc euh, vous avez la possibilité, vous avez plusieurs autres vidéos disponibles sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas. À visiter cliquez sur la cloche notification pour ne pas manquer mes futures vidéos donc les amis on va se revoir très bientôt quand je serai à 100 dollars et on fera un beau retrait donc on va se dire à très bientôt ciao ciao